fait de, de faire intervenir justement une, une classe est ce que vous êtes aussi inspiré de, de choses qui se sont passées ou c'est votre imagination là qui est rentrée non non ça, ça existe vraiment ils ont fait vraiment des essais oui. déjà de, de, de, de regrouper alors même de regrouper des des comment des, des, des, des plus petits des crèches euh, oui. et ça, ça, évidemment que c'est toutes ces choses là sont des des choses, on le sait, qui sont des nécessités, parce que c'est se rapprocher de, de quelque chose qui est la naissance de la vie. Donc pour un, quelqu'un qu'on est, qu est en train de mettre dans un créneau qui est, est la fin de la vie, le, le remettre à... Mais ceci dit, c'est une ah, relance, là, parce qu'avant la crise sanitaire, c'était vraiment un développement. Euh, nous, on était déjà en train d'écrire quand on a vu, tu sais, ce documentaire sur Canal, où ils ont fait un documentaire oui. sur ça sur Canal. Et on s'est dit, c'est génial, ça y est, la conjoncture est D'ailleurs, il y a un petit miracle qui s'est écrit aussi. Donc, tu dis, tiens, super, il y a des rendez-vous sur la considération de nos anciens et comment, effectivement, cette interne générationnel pourrait transformer les vies, en tout cas, les animer d'une meilleure ouais. manière. Et euh, donc ça avait quand même vachement commencé avant. Hein, les crèches, il y a quand même aussi, heureusement, on n'y a pas que l'institution et l'État, il y a aussi des personnes qui ont envie hein, de se tourner vers cette, euh, cet univers-là et ce partage-là. Donc des crèches ou des maternelles, ou euh, des sorties ont été organisées, ou même carrément fabriquées, enfin, construites juste à proximité, de manière à créer un échange, ça a été fait avant la crise sanitaire, et malheureusement, ben, voilà, vous connaissez la suite, 2020 est arrivé, et ça a été euh, euh, évidemment le retrait de toute forme de contact. Et là, 2023, ça commence légèrement à se remettre en place, mais euh, euh, j'espère que euh, bah peut-être que notre film peut essayer de contribuer à accélérer les choses, <rire> si on pouvait apporter notre pierre à l'édifice. Bon.